La post-production, c'est l'art de réunir ambiance, émotion, narration et trame musicale en parfaite harmonie. Saviez-vous que 62% des internautes ont une mauvaise opinion d'une marque lorsqu'ils visionnent une vidéo en ligne de mauvaise qualité Avec plus de 1200 réalisations, l'équipe de CyberMediacom peaufine votre montage vidéo en accordant une priorité à votre image, à vos objectifs d'affaires et de communication. À partir d'un scénario de base, nous structurons les scènes afin de créer un déroulement divertissant qui captera au maximum l'attention de votre auditoire en ligne pour générer l'action souhaitée. Toujours dans l'esprit de créer des productions originales et qui captent rapidement l'attention, notre service d'animation graphique apporte toute la magie nécessaire pour dynamiser votre production vidéo. Avec l'animation des textes, des logos et la création d'éléments visuels à l'image de votre entreprise, nous ajoutons la diversité qu'il faut pour bien supporter le message à communiquer. La correction de couleur permet de créer des ambiances spécifiques et d'améliorer des extraits déjà existants qui nécessitent certaines retouches. Nous disposons de tous les outils pour donner le maximum de qualité et d'atmosphère à votre image. Et bien sûr, nous respectons sans problème toutes les normes spécifiques des diffuseurs. Ne négligez pas la bande-son de votre vidéo. Elle ajoute immédiatement une impression de professionnalisme à votre production. Nous disposons d'une multitude de ressources afin de trouver la meilleure voix, la meilleure musique et les effets sonores les plus efficaces. Le choix ne manque pas pour optimiser la qualité et l'efficacité de votre message. L'utilisation du 3D devient une avenue intéressante pour appuyer votre image de marque et dynamiser vos productions vidéo. Nous créons aussi des environnements virtuels personnalisés qui offrent de grandes possibilités conceptuelles pour vos présentations, avec un rapport qualité-prix des plus intéressants. Communiquez avec nous dès maintenant et laissez-nous le plaisir de vous démontrer que Cybermediacom est le partenaire d'affaires idéal pour rentabiliser vos communications par la vidéo.